La marche est l'activité numéro un des seniors. Mais que peut-on faire lorsque l'on sort marcher à l'extérieur pour solliciter l'ensemble du corps Je vous invite à découvrir la vidéo qui va suivre. Moi, je me suis aidé du mobilier urbain pour fonctionner, un banc public. Grâce à ce banc, j'ai pu solliciter musculairement l'ensemble du corps. Alors, à vos baskets, allez marcher car les bienfaits de la marche sont multiples et très riches et complétez votre séance par un petit travail musculaire. Bon courage et n'oubliez pas, le plaisir c'est la clé